Salie, envolée. Chaque flot, tour à tour, soit qu'il sommeille ou gronde, emporte mon esquif ou le conduit le sort. Et, passager sans nom sur l'océan du monde, je m'éloigne incertain de l'écueil ou du port. J'ai vu s'enfuir le but de qui pensait l'atteindre. J'ai vu ce qu'au sourire il succède de pleurs. Combien de purs flambeaux un souffle peut éteindre, ce qu'un baiser du vent peut moissonner de fleurs. Et j'ai dit, s'il s'éloigne, oublions le nuage, qu'importe le matin notre destin du soir. De la tombe au berceau, charmons le court passage. Un moment de bonheur vaut pff, un siècle d'espoir. Pour chanter, pour aimer, pourquoi toujours attendre Jamais a-t-on vécu deux fois un même jour Et le flot du passé Jamais sut-il nous rendre un seul de nos moments emportés Sans retour Un songe d'avenir trouble la jouissance. Ah, laissons un bandeau pour parure au destin que le malheureux seul existe d'espérance, s'endorme sur sa chaîne et se dise à demain.